Bonjour à tous Dans cette séquence, je vais vous présenter la construction programmatique de l'application MaVue en Swift. Je vous rappelle que Storyboard, c'est toujours fini et que dans cette séquence, on va se réintéresser à la construction programmatique d'une vue au sein d'une application. Seulement, cette fois ci, on va travailler en Swift. Comme dans une séquence précédente où nous avions travaillé en objectif C, nous allons gérer explicitement les coordonnées en point. Et le modèle MVC est réduit à son strict minimum parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle, il y a juste un view et un contrôleur. Continuez donc de me suivre et mon panache blanc. Exécutons ma vue Swift. Vous voyez que elle fait exactement la même chose que l'application en Objectif C mais ce n'est pas étonnant on l'a programmée comme ça. Donc elle affiche le type de terminal qu'on a, la version du système, le nom du terminal, l'orientation du terminal et puis cette série de cercles concentriques. Si je lance cette même application en mode horizontal et eh bien elle fait exactement les mêmes affichages et vous voyez que l'orientation des terminales a bien été prise en compte par le code et que du coup et eh bien les proportions ont été respectées pour que cela reste joli à regarder Lorsque l'on a créé le projet on a un view Controller par défaut qui ne contient en gros rien et que nous avons rempli et la seule chose qu'on a remplie, à l'instar de ce qui a été fait en Objectif C, c'est de définir le contenu de viewDidLoad. Et sans aucune surprise, on récupère ici les coordonnées de l'écran, les références sur l'écran, les coordonnées de l'écran. On s'en sert pour créer une instance de ma vue et d'affecter cette vue comme vue principale du contrôleur de vue. Point barre. Et évidemment, ça c'est la partie qui a été modifiée par rapport, enfin là aussi j'aurais dû rajouter ça et ça parce qu'en fait ce qui a été écrit c'est explicitement ces quatre lignes de code. Lorsque j'ai créé ma classe ma vue dans Xcode eh bien il m'a créé un fichier qui est exactement celui-ci. Et à l'instar de ce qu'on fait en objectif C et eh bien on doit créer un initialisateur, décommenter alors ce n'est pas draw rect, c'est draw mais c'est exactement la même chose vous voyez d'ailleurs le draw il est là et le rect il est ici et puis remplir cette méthode. Donc voici le code de ma vue une fois que je l'ai rempli donc vous voyez ici toute une série de variables locales vous que j'ai mis file private. donc visiblement, enfin, au départ elles étaient private dans une version antérieure de Swift et c'est le convertisseur qui m'a choisi file private. Bon, pourquoi pas. Et donc là, je retrouve un petit peu les mêmes objets que ce que j'avais dans la version Objectif C, c'est-à-dire en fait les informations du terminal et de l'écran, et puis les labels, et puis ici, les variables qui vont me permettre de faire les calculs. Vous observez que là, dans la déclaration, je les calcule, ici je fais un let, parce que je ne toucherai plus à ces références une fois qu'elles sont initialisées, ce sont des constantes. Et puis, alors ça en fait je suis obligé de le faire, en fait c'est à cause de, de Storyboard. Et en fait, alors en fait par défaut il est rempli avec cette ligne là. Euh, on peut le laisser comme ça. Euh, il est recommandé de dire qu'on fait simplement un super de init de codeur. Et puis ça remonte euh, au niveau de UIview. Donc là ici je l'ai fait, il y a des fois j'oublie de le faire. Euh, en fait il se trouve que euh, même si on ne le fait pas, ça ne plante pas. Tout simplement parce que cette méthode comme en fait il le veut parce qu'on a initialisé des choses et qu'on va faire un autre initialiseur et que euh, Storyboard euh, peut euh, s'activer. Mais en fait, il ne sait pas que euh, nous, on change complètement Storyboard. Par contre, effectivement, euh, si Storyboard est activé, eh bien, euh, on peut parfaitement avoir hein, des choses qui sont en Storyboard, des choses qui sont créées en plus, en particulier si on veut faire des animations, des trucs un petit peu tordus. Euh, et à ce moment-là, on a besoin visiblement de ce deuxième init. Bon ça c'est le vrai init qui m'intéresse donc c'est celui dans lequel je vais créer les entités euh, et mes différents euh, objets. Donc euh, en gros ben, vous voyez je remplis. Alors contrairement au code objectif C je n'ai pas la création des objets puisque je les ai créés euh, dans la déclaration euh, des variables. Donc je n'ai pas besoin de créer le terme info, euh, le modèle, l'orientation parce que c'est des, des labels qui existent déjà. Par contre ben, je positionne euh, le, le texte, je le dis qu'il est au centre. Ici alors je dois le faire à ce stade là. Parce que vous voyez que ici, je vais utiliser self. Donc, j'aurais peut-être pu le faire un petit peu plus tard. Mais en fait, euh, j'ai besoin, euh, en tout cas, avant de faire la première référence euh, à self, j'ai besoin ici de faire le super init. Ça, c'est ce qu'on a dit euh, dans, dans, dans Swift. Et puis là, ici, c'est le calcul du type de terminal, de manière grossière. Donc, vous avez le code en objectif C dans une séquence précédente. Vous l'avez ici en Swift. C'est moins fin que le code que je vous ai déjà donné. Euh, dans une séquence précédente et puis ici bah, je positionne euh, euh, les couleurs etc etc et je fais les add sub view. Donc archi classique c'est exactement le même principe qu'en Objective C. La seule chose c'est que la syntaxe a changé on est en Swift. Donc maintenant je vais faire la fonction draw. La fonction draw et hein, eh bien euh, ici comme précédemment elle calcule l'orientation du terminal s'il est à l'horizontale ou à la verticale et puis euh, il va positionner les frames de la même manière okay. avec les mêmes techniques. Moi, bon, là on va voir un truc qui est assez agréable. Là j'ai un tableau de tuples et comme vous savez je fais des cercles concentriques et eh bien c'est intéressant parce que je peux avoir une boucle qui va boucler sur le tuple ici donc c'est vraiment sympa là pour ça Swift qui va m'éviter de répéter la ligne de code avec les différents paramètres comme je l'ai fait dans la version Objective-C. Bien sûr il n'y a pas besoin de cette ligne display c'est exactement pareil à ce qu'on avait vu dans Objective-C, tout simplement parce qu'il n'y a pas de besoin de faire d'essai des displays, puisque les displays déclenchent la méthode draw et que je suis dans la méthode draw. Voilà, ben en guise de conclusion, euh, ça n'est pas plus difficile en Swift qu'en Objective-C. Vous allez même dire que c'est même encore plus simple, puisque je ne vous oblige pas à gérer la mémoire. Il faut juste réfléchir un peu, vous savez faire.